Donc les 19, 20 et 21 septembre 2014 aura lieu à la Palut-sur-Verdon la nouvelle édition du Vertigo. Le Vertigo, c'est avant tout un grand rassemblement de grimpeurs, un rassemblement international qui fait venir des grimpeurs de tout âge et de tout horizon. Alors sur cet événement qui va se dérouler sur trois jours, la première journée sera consacrée aux scolaires avec un partenariat avec les écoles, les collèges du département UCEP, UFOLEP. Il y aura un concert avec deux super groupes, barbecue, tombola, un village exposant avec tous les partenaires qui participent, une cage à grimper pour nos jeunes au niveau du village pour permettre à tous les petits de pouvoir grimper en toute sécurité, encadrés par des professionnels. Alors tout le monde peut venir au vertigo euh, grimpeur et non grimpeurs aussi parce qu'il va y avoir des expos photos aussi qui seront réalisées notamment sur l'escalade dans le Verdon depuis euh, sa création, enfin depuis son apparition, euh, donc même les gens qui ne grimpent pas pourront trouver aussi euh, de quoi faire dans le village et après au niveau des grimpeurs ça s'adressera aux enfants, aux adultes, aux débutants, aux amateurs et puis aux plus confirmés. On attend beaucoup de monde, n'hésitez pas, on sera ravis de vous accueillir et vous reviendrez à la prochaine édition, on vous le garantit.